Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Formico. On est sur la version française du jeu, puisque mon ordinateur est en français. Si vous souhaitez changer la langue, pour l'instant ça ne se fait que dans le fichier option.txt, mais normalement vous n'en aurez pas besoin, puisque la langue est celle de votre ordinateur. Je pars du principe que si jamais vous avez mis votre ordinateur en chinois simplifié, eh bien vous parlez le chinois simplifié. Désolé. <rire> Euh, pour l'instant dans les options disponibles il y a juste la nouvelle partie On a plusieurs choses Dans cette vidéo je vais essayer de vous expliquer euh, le fonctionnement divers et varié des choses dans, dans, dans Formico En essayant d'être le plus exhaustif possible Donc la vidéo va peut-être être un petit peu long. Donc on a trois options disponibles Le tuto que, que j'ai fait dans une autre vidéo, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas encore vu, une partie personnalisée ou un nouveau départ. La différence entre les deux, c'est que sur la partie personnalisée, vous passez par cette interface qui a encore des petits soucis d'affichage sur Windows. Je ne sais pas pourquoi Windows est beaucoup plus casse-pied que Linux pour euh, ce qui est de l'affichage des fenêtres. Je ne sais pas pourquoi il s'actualise alors qu'il ne devrait pas actualiser les graphismes quand je survole un élément. Bon c'est des petits soucis de programmation que j'ai, mais ça, ça va être évolu, résolu dans les versions suivantes. Pour l'instant, on va voir euh, qu'est-ce qu'on trouve dans cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre, on a euh, des paramètres du jeu qui sont présentés sous la forme nom du joueur, qui est modifiable. Donc je peux m'appeler Hydrolien. Hop. Euh, voilà. Euh, donc je vais jouer avec Elio Javet et Marxo so, qui sont des IA On peut choisir une autre IA euh, Elle s'appelle EOL, on peut l'appeler comme on veut On peut l'appeler euh, euh, test euh, IA voilà. euh, On peut changer les couleurs aussi sous forme de code. C'est des codes couleurs euh, très standard ça euh, pour l'instant j'ai pas trouvé de, de super roux coloré genre on survole et il affiche un, un grand rectangle avec la couleur à, à indiquer Mais on peut changer du type 0000 00, FF, voilà c'est du bleu, voilà et si jamais je veux changer je peux aussi mettre du bleu ciel On va se mettre en bleu ciel, voilà euh, Sur les paramètres de la carte, on a les options nombre de tours qu'on va réduire significativement, on va en mettre 7 voilà, ça ce sera suffisant, je pense que vous pourrez montrer toutes les actions. On a un choix de cartes pour l'instant, les cartes les plus complètes c'est Minimonde et Désert. On va juste sur Désert, la carte minimum monde étant celle que vous avez par défaut euh, lorsque vous faites euh, une nouvelle partie par défaut. Voilà, euh, on peut choisir la difficulté, on va se mettre en difficile, juste histoire de... La difficulté impacte euh, l'intelligence des IA, il y a plusieurs paramètres d'intelligence qui sont, qui sont changés, et impacte le, la vitesse de, de, de, de croissance de, de vos œufs, larves et nymphes, donc les trois stades avant le stade adulte de la fourmi, euh, ce qui du coup vous pénalise à, par rapport aux IA qui, elles, se développent plus, rapide, plus rapidement. Voilà. Euh, dans la vitesse de jeu, on peut. Donc, ça, c'est des paramètres de vitesse qui sont communs à tout le monde. On peut jouer en fourmi, c'est le truc par défaut. On peut jouer dans un mode plus lent en jouant abeille, araignée, escargot voire même limace il paraît que la limace est l'insecte le plus lent du monde encore plus que l'escargot, je ne savais pas j'ai appris ça en cherchant euh, ou alors vous pouvez jouer en mode plus rapide avec la coccinelle, la libellule ou le temps le temps étant un, un animal euh, très méchant j'allais dire <rire> mais surtout très rapide on va jouer en coccinelle un peu plus rapide que classiquement et on a des cases nuageuses et des cases sombres à activer. On va désactiver les cases nuageuses pour que vous puissiez voir l'intégralité de la carte. Euh, euh, c'est un paramètre qui, qui place des nuages sur les cases que vous n'avez pas encore explorées, tout simplement. Les cases sombres, c'est un mécanisme similaire, sauf que vous voyez le à quoi ressemble la carte, donc si c'est une carte de sable, une case carte de, de mousse, ou une case carte d'herbe, mais vous ne voyez pas les, les, les insectes qui sont dessus, parce que ça, ça change tout le temps. Et les cases sont sombres, si jamais vos fourmis ne voient pas ces cases-là. Donc le plus réaliste, c'est quand même de garder le paramètre case sombre. On va lancer la partie. Comme on est sur la carte désert, on a la super image de Miss Lou, merci à elle sur le désert, euh, un petit message encore, envie de participer au développement du jeu. Voilà, vous pouvez me contacter à cette adresse ce mail là. Hop, on lance le jeu. La carte désert, elle se compose de deux petits îlots de verdure avec de l'herbe entourée de déserts immenses. Euh, C'est pas les mêmes insectes qui apparaissent sur l'herbe et qui apparaissent dans le désert. Là, on a de la chance, on a des pucerons, on va pouvoir les dévorer. Euh, pour l'instant, les, les mécanismes de relation entre les insectes et les fourmis sont assez simples. Les fourmis mangent les insectes, quels qu'ils soient. Plus tard, j'aimerais que les pucerons puissent fournir du à aux fourmis, les coccinelles puissent ne pas se laisser manger par les fourmis parce que pas bonnes à manger, elles sont un peu toxiques. Euh, et certains insectes comme le fourmilion devront probablement dans la version 2.0 Manger les fourmis. Donc il faudra se méfier des cases désertiques avec des fourmis -lions dessus. Voilà voilà. Euh, comme on a des insectes sur notre case, une bonne stratégie de début de jeu, ça va être de chasser des insectes. Puis après de pondre un œuf. Donc j'ai de la chance, j'ai eu 129 de nourriture, c'était un gros insecte. Euh, sachant qu'on commence avec 20. Donc on va pouvoir pondre un œuf. C'est fait, je suis passé à 117 J'ai encore largement suffisamment de nourriture pour m'occuper de mon œuf. Euh, L'œuf a ses propres réserves de nourriture Comme un œuf de poule en fait euh, L'œuf de poule vous pouvez le laisser tout seul à condition qu'il soit chaud Là on va dire qu'à l'intérieur de la fourmilière il fait chaud euh, Il n'a pas tellement de soucis Bon il faudra le nettoyer mais à part ça on n'aura pas tellement de problèmes Donc on va pouvoir aller se permettre d'aller chasser un autre insecte voilà. Euh, vous avez vu les insectes bouger Parce qu'on a passé un tour Je suis passé à 1 sur, euh, sur mon âge total Qui est de 6569 tours Je risque pas de mourir avec ma reine les, les ouvrières sont beaucoup plus susceptibles de mourir Et on a une fourmi qui est passée près de nous euh, Qui apparemment vient de cette fourmilière là Vu qu'elle est orange Et euh, qui est euh, méchante Méchante pour l'instant ça veut pas dire grand chose parce qu'elle peut pas vous attaquer. Mais en tout cas c'est pas une amie. Vous pouvez. Il y a des mé mécanismes de coopération qui n'existent que entre les fourmis alliées. Donc on va les charger de cet autre insecte. Euh, J'aimerais vous montrer un peu plus. Donc il euh, y a encore un tour qui est passé. à chaque fois que vous voyez les insectes bouger sur la case, c'est qu'il y a un tour qui passe. Euh, J'aimerais vous. Voilà. Donc euh, dans le désert on trouve surtout des insectes de ce type-là. Des petits asticots. Des asticots ou des vers, voilà. On peut les manger. Voilà, hop, on va dire qu'on a assez mangé. On va retourner aider notre œuf. Donc euh, je clique directement sur la case de la fourmilière et la fourmi se déplace d'autant de cases que possible vers la fourmilière. Euh, j'ai réussi à implémenter ça et j'en suis très content. <rire> et je ne toucherai plus. Voilà, donc on a encore des insectes. Euh, on va nettoyer notre œuf. Voilà, euh, vu que j'ai beaucoup de nourriture, on peut se permettre d'en pondre un autre. Hop, et on va pouvoir trop falaxer. Donc vous voyez pas le, les, les pop-up, je suis un peu désolé que ça ne marche pas. Euh, mais j'ai deux œufs dans le choix du pop-up. Donc on va choisir mon premier œuf et on va lui donner euh, 50 de nourriture. Hop c'est parti. Donc ça m'a descendu de 50 de nourriture, de de de nourriture c'est ça euh, et on va donner de la nourriture à l'autre œuf Qui n'a que 10 pour l'instant On va lui donner 50 aussi En partant du principe qu'il aura du coup pas de souci de famine jusqu'à la fin On va rester en mode euh, automatique nourrice jusqu'à la fin Donc Pour aller un peu plus vite je vais faire euh, mage N le nombre de fois qu'il faut Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du tour Et le panneau de fin du tour est encore un peu buggé sur Windows J'en suis désolé du coup la partie est terminée On va quitter le jeu. Euh, si jamais le jeu ne se ferme pas euh, vous pouvez essayer la commande ALT F4 qui permet de quitter la fenêtre. Vous pouvez également retourner à votre bureau en appuyant sur les touches ALT et TAB qui vous permettent de passer d'une fenêtre à l'autre euh, et la console euh, sert entre autres à ça. Si jamais vous devez absolument interrompre quelque chose euh, et que la fenêtre refuse de faire quoi que ce soit euh, vous fermez la console ou alors vous faites CTRL C ou CTRL mage c'est en fonction de vos paramètres, euh, ça, ça force euh, l'interruption du jeu, du jeu. Voilà. Ça fait partie des trucs à savoir. Euh, on va pas regarder toutes les cartes. Il y en a d'autres. Je vous laisse les explorer euh, si, si ça vous tente. J'espère que mes informations euh, vous auront aidé, euh, plu. Euh, voilà, voilà. Et j'espère que ça vous amusera de jouer un peu sur euh, Formico. Euh, les informations sur les. la, la, la seconde mise à jour. Majeur qui va venir, la 2.0, euh, arriveront prochainement sur cette chaîne YouTube.